uh l'issue d'un atelier qui portait sur l'accompagnement des personnes sur les nouvelles compétences issues des multiples transformations que les entreprises vivent aujourd'hui. Alors quelles compétences Bien sûr des compétences techniques nouvelles mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que les nouvelles situations de travail sont plus riches en interactions entre personnes avec des systèmes d'information et que du coup ça requiert des compétences sociales, des compétences situationnelles nouvelles. Euh, aussi on a vu une nouvelle compétence qui traverse tous les métiers qui est la compétence de savoir euh, finalement euh, prendre en compte l'expérience de son client fut-il fut interne voilà et on a, on a vu comment euh, la fonction RH elle-même était percutée par euh, ce, ce besoin euh, de maîtriser euh, les techniques finalement de la prise en compte de l'expérience client. Alors maintenant comment faire eh D'abord on a vu un partage euh, un consensus sur le fait qu'il faut que l'approche soit systémique, embarque le management et, et résulte vraiment d'une politique de transparence, de dialogue avec tout le monde sur les évolutions des métiers. Ensuite, euh, moi, j'ai vraiment plaidé pour une pédagogie de la transversalité. C'est-à-dire on ne peut plus résoudre un problème en étant euh, tout seul dans sa bulle. Il faut travailler avec d'autres personnes qui sont internes et externes à l'entreprise ou à son service. Et donc, il faut mettre les personnes en situation de partager des points de vue, d'être confrontées à des langages, des enjeux différents. Une pédagogie de la coopération. Bien sûr, pour entraîner les personnes à produire ensemble des résultats concrets en coopérant. Ce qui compte, ce n'est plus d'être celui qui a la bonne réponse, c'est de contribuer à la bonne réponse du collectif. Et enfin, on est tous d'accord pour dire qu'on doit mettre en place des environnements apprenants, mettant, donner des ressources pour apprendre, digitales, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut finalement... Euh, Outiller cette responsabilisation de la personne sur ses apprentissages, lui redonner confiance si nécessaire, lui finalement lui permettre quelquefois de réapprendre à apprendre. Et là, on voit aussi beaucoup de démarches très intéressantes qui se mettent en place avec euh, puis finalement des diagnostics, des stratégies d'apprentissage et autres.